En parlant de cimetière, il y a deux formes principales. La première est Campusant. L'usant, c'est un nom, un camp, un logo sacre. Mais dans selon Alain Fcor, le était le logo d'une ville interrâtée de un logo de propriété privée, à disputer du decreto de Napoléon le de cimétério, ou le decreto de Saint-Cloud. La seconde forme est Cimetéri ou Cimetéri, venant du grec. Le et voulait dire logo pas d'orme. In Bastia, ou cimiterio si dit cimito. Ah! Aspisu, un nomi dato au campusantu, et quello dio lucalo. Par exemple, inayacu e u canicu, postu che giso i cani. Inantisanti e ladiolo, in cervioni Non Nanzoa 1130. L'ayanti era interrata la in bordi strada. Dopo, sotto l'influenza di Aieja, i morti somissi in semi l'Arc est la commune construite un peu plus dans a deux éranes et portes et mortes de la parrocchia. Après la pratique de l'Arc, ils ont enterrés quelques années en train d'avoir une tombe à Zoya et de À il un de, de et de scambio. E qui si pigiavano le decisioni comunitarie. Così, i morti, che erano i accanti hein? pani in la partecipano sempre. Non cera un viridarium. Era un composante, un cimitero in cui i morti, ma di no, un luogo piantato a arbori a frutti. T'è Augusto di Zio Francesco? Par contre, par paremment, a paremment, paremment, paremment, paremment, paremment, paremment, la paremment, paremment, cimetière devant paremment, paremment, paremment, paremment, paremment, paremment, la bon, non, la paremment, pa richeva la, ville romaine, part, de la, tête, pour de la et, et una Monsieur Nocha, un monsieur Nocha, un autographe, un autographe. <laughs>